poursuit avec ce rapport accablant rendu par la Cour des comptes sur le système éducatif français dans les territoires ultramarins. Un document qui pointe de nombreux déséquilibres avec l'hexagone, des moyens financiers mal répartis, des problèmes dans l'organisation des effectifs ou encore des mauvais résultats dans certaines matières comme le français, la Cour des comptes qui conclut ce rapport en indiquant que le ministère de l'éducation nationale ne faisait pas à cette place, entre guillemets, aux spécificités locales. Et pour réagir, ce midi, nous sommes en direct avec Guillaume Marceau, co-secrétaire académique du syndicat SNFFSU. Bonjour Guillaume Marceau. Bonjour. Alors tout d'abord, êtes-vous réellement surpris par les conclusions de ce rapport rendu par la Cour des comptes ouais puisque la cour des comptes euh, qui est censée être un organe de régulation et d'analyse et de prospective euh, des deniers publics est devenu depuis plusieurs années un organe militant euh, du libéralisme économique et euh, n'a de cesse que de vouloir détruire euh, les services publics et donc euh, l'analyse qui est faite euh, dans ce document eh bien, ne fait que démontrer euh, des analyses libérales, une méconnaissance totale des réalités du terrain personne n'a été consulté sur le terrain euh, parmi... Euh euh, les enseignants ou en tout cas pas parmi les organisations majoritaires qui sont élus, euh, personne à la FSU n'a été euh, auditionné. Donc euh, fonctionner dans ces euh, euh, dans ce dans ce système là, c'est euh, c'est complètement impossible. Et euh, la réalité, c'est que euh, eh bien euh, la Cour des comptes se fait plaisir euh, euh, préconise des solutions qui sont complètement absurdes, euh, comme vouloir par exemple remplacer les titulaires par des personnels contractuels. Et ça, c'est complètement impossible. Enfin, je veux dire, ça veut dire abandonner l'éducation et abandonner les Guadeloupéens. Alors, la Cour des comptes qui insiste aussi sur la question des spécificités locales les spécificités locales c'est facile d'insister dessus quand on veut tuer son chien on dit qu'il est malade et en fait la réalité c'est que faute de donner les moyens, faute de donner de la formation véritable aux enseignants et eh bien aujourd'hui il y a des difficultés qui se manifestent mais ces difficultés elles sont pas liées aux spécificités locales, elles sont liées aux spécificités locales et à la non prise en compte des réalités. Quand on a un territoire avec presque 60% des jeunes de 18-24 ans qui sont au chômage, avec 30% d'élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme et qu'on n'a quasiment pas d'éducation prioritaire sur notre territoire, contrairement à ce que dit le rapport de la Cour des comptes, eh bien forcément on a des élèves en difficulté. Nous, ce qu'on réclame, c'est d'avoir toute l'académie à la FSU, c'est d'avoir toute l'académie en éducation prioritaire pour pouvoir dédoubler les CP, les CE1, pour avoir des moyens supplémentaires dans les collèges et, et permettre justement de résorber ces difficultés. C'est pas en laissant 30 élèves par classe et en les confiant à des contractuels qui n'auront aucune, aucune formation qu'on va résoudre euh, les, euh, les difficultés de, de l'Académie de Guadeloupe. Par contre, euh, la réalité, c'est qu'effectivement, ça permettra de faire des économies. Mais je pense que l'objectif aujourd'hui pour les Guadeloupéens, c'est pas de faire des économies. C'est bien euh, d'avoir une éducation de qualité. Cette éducation de qualité, c'est par des moyens en plus, avec des personnels titulaires et formés, et pas avec des moyens en moins. Vous l'avez vu ce matin au Collège Isaac, qui est en éducation prioritaire, il y a un énorme problème de moyens puisque depuis trois semaines les CPE ne sont pas là, ne sont pas remplacés et quand on a posé la question mercredi dernier au comité technique, on disait, ah oui on cherche à en recruter parce qu'en en fait on recrute des contractuels parce qu'en fait on n'en a plus, donc en fait concrètement il n'y a pas de moyen de remplacement dans l'académie dans un certain nombre de, de disciplines ou, ou de de postes et les CPE en font partie et dans un établissement d'éducation prioritaire les CPE jouent un rôle central dans la régulation des élèves dans le, dans le fonctionnement de l'établissement au-delà des difficultés managériales qui ont été constatées par les différents acteurs de, du collège. Alors Guillaume Marceau j'aimerais qu'on aborde un autre sujet avec vous avec ce phénomène qui malheureusement se propage ces derniers temps en Guadeloupe. Des professeurs qui se font agresser par des parents ou directement par des élèves au sein des établissements, êtes-vous inquiet par ces faits de violence qui se multiplient ces derniers temps de poste à n'en plus finir, on manque de personnel humain dans les établissements scolaires, on manque euh, de conseillers principaux d'éducation, on manque euh, d'assistants d'éducation, et on ne veut pas des services civiques, on veut des véritables assistants d'éducation, on veut euh, plus de moyens, plus d'enseignants, etc. Et c'est tous ces éléments conjugués qui permettront euh, de résorber la violence. Ce n'est pas, pas en disant « Ah tiens, un élève a agressé euh, quelqu'un avec un couteau, il faut mettre un portique électronique », le portique qui ne résout pas le problème. Le problème c'est un travail de long terme qui est à construire avec des éléments humains, avec des moyens humains supplémentaires. On dit depuis longtemps qu'il faut un plan d'urgence pour l'académie. Ce plan d'urgence c'est classer toute l'académie en éducation prioritaire. Ça signifie avoir plus d'infirmières scolaires, avoir plus de médecins scolaires, avoir plus de psychologues de l'éducation nationale sur le terrain dans les établissements scolaires pour répondre justement aux demandes de ces élèves qui, sont, qui se retrouvent parfois désœuvrés, démunis, sans réponse chez eux. Et l'institution scolaire ne leur donne que une véritable violence, euh, parce que nous n'avons plus les moyens, les enseignants, et les personnels des établissements scolaires, de, eh de répondre à ces demandes. Quand on a 28, 29, 30 élèves, on ne peut pas personnaliser, on ne peut pas adapter, et ça, c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Donc dire que j'ai peur ou dire que avons peur, je ne pense pas, mais dire que tous les éléments sont conjugués pour qu'une catastrophe arrive, oui, si on ne prend pas des mesures d'urgence pour permettre justement d'améliorer la situation de l'éducation en Guadeloupe. Merci Guillaume Marceau d'avoir accepté de répondre en Merci direct à, à nos questions ce matin, donc par rapport à ce fameux rapport rendu par la Cour des comptes sur le système éducatif français. Guillaume Marceau, je rappelle que vous êtes le co-secrétaire académique du syndicat SNES-FSU.